Good morning, allez, il les a aujourd'hui dans le Nishmat avant de rébénir sa David, Ben Fortuna Frit, Namazal et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nisha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la série de tout vote. Péric Vet, Michna Tet, Aisha, Chaner, Bécha, vide, Goïm, Alié, Démamon, Moutéret, les Baalas, Alié, Dénéfachot, Asura, Ir, Chekvacha, Karkom, Kol, Kohanot, Chenim, betocha Betorra, ويم יש למדיים אפילו אבד אפילו שבחה הרלו נאמנים ואין אדם נאמן עד עצמו אמר בזכריה בן קצב המאון הזה לזזע ידם מתוך ידיו משא שנכנסו גויים לרושלים שיצאו אמרו לו אין אדם מיד ליד עצמו وكوموسا تتردون parle de Aisha chenakh becha une femme qui a été prise kidnappée prise en captivité par des goyim mais cette fois-ci, c'est pas juste qu'elle a été prise pour... Euh, elle a été prise pour demander une rançon. Elle y ma môme pour de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a été kidnappée pour peut demander une rançon. Dans ce cas-là, la méchante me dit, bien, « Mouteret le bala. Ba » Elle est permise à son mari, et même si elle est cohénète, elle sera aussi permise à son mari. Pourquoi D'abord, je continue, encore une, une demi-phrase. « ne dénefachot assura le bala. Ba » Si par contre elle a été prise en condamne, pour être condamnée à mort, on a voulu la tuer parce qu'on a soupçonné de, de quelque chose, par exemple, on l'a prise pour la tuer, alors là elle devient interdite à son mari, et cette fois-ci même une batte israël à son mari, et même une femme d'Israël, pas forcément d'éconnime. Je vais faire un petit peu d'ordre, tout de suite je vous l'explique très simple. De manière générale, on sait très bien qu'une femme qui a été violée, elle est, euh, si elle est israël, elle est permise à son mari, mais si elle est Kohenet, elle devient interdite à son mari. D'accord Là, maintenant, euh, la question, elle est que quand on a des, on a des, des, des, des gens qui kidnappent des femmes, vous, vous imaginez bien, c'est pas des enfants de cœur, ils vont, ils vont, très, probablement, je voir, ils vont très probablement abuser d'elle. C'est la, la problématique de la Mishnah. Et la Mishnah, elle va m'apprendre va quelque chose. C'est une captivité très spéciale. Là, on a, on a, en fait, on a trois sortes. Il y a ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé de la chouïa. Une femme qui a été prise en captivité, parce que du coup, ils sont venus, ils ont ramassé plein de femmes pour aller les vendre au marché des esclaves. Ça, c'est un cas de captivité, qu'en général, la femme juive, elle est permise à son mari, et la femme cohenette, elle va être interdite à son mari, c'est ce qu'on avait dans le bruit de Michelin précédente. Là, ici, on a deux cas différents. On a une femme d'abord qui était prise en captivité pour demander une, une elle a été kidnappée pour demander une rançon à son mari. Alors là, dans ce cas-là, la Michelin nous dit, même une cohenette, le goy, s'il de si veut demander une rançon, il veille à, ce que la femme, à bien protéger la femme, parce que ça coûte cher. Il n'a pas envie de l'abîmer. S'il va l'abîmer, il ne va plus recevoir la rançon. Donc l'argent va faire qu'il va se calmer et qu'il ne va pas abuser d'elle. Il ne va pas la violer. À condition qu'on est dans un pays où la domination juive est forte. Parce que si jamais on est pris chez les goïms, alors les goïms, demandent des rançons. Quand... Oui, c'est-à-dire, si en fait, la goïm nous dit il y a d'Israël qui fait à la goïm. C'est que on est sous domination juive, comme à l'époque. Mais malheureusement, il y a bien sûr des quartiers arabes, des quartiers trucs. On peut, les, euh, on peut par exemple les, les, les dominer. Ils ne vont pas abuser d'elle de manière normale. Par contre. Si jamais on est sous domination goï, et qu'elle est représentée même pour de l'argent, ben là ils n'en ont, ils ont en rien à faire des juifs et ils peuvent abuser, abuser facilement d'elle. D'accord Donc en fait, donc je reprends pour si on est, si on est sous domination juive et qu'elle demande une rançon, alors on ne va pas soupçonner, on ne va pas craindre qu'elle a été violée. Tandis que, si jamais elle a été prise à l'aider, pour la tuer à elle, on a une raison pour on l'a prise, pour la tuer. Alors là, assura al bala, elle est interdite dans son mari. Cette fois-ci, pas que la Cohen, la femme de Cohen elle est interdite. Même la femme d'Israël, elle est de interdite. Vous allez me dire, mais pourquoi elle est violée La réponse, elle est que non, elle n'est pas violée. Étant donné que la femme, elle sait qu'elle va être condamnée, on craint que la femme, elle, elle s'est dit qu'il vaut mieux que j'essaye de la madouer. Pour qu'il se calme, peut-être qu'il va me prendre en pitié. Et risque de, euh, puisqu'on craint que la femme, dans son stress, elle va la madouer, elle est plus considérée comme violée, et puis elle devient consentante, elle devient interdite à son mari. Donc en fait, en deux mots, si la femme a été prise pour la tuer spécifiquement à elle, elle devient interdite à son mari. Et c'est sur ça que la machine elle va continuer aussi dans le même principe. Ir Shekvasha Karkom. Une ville qui a été conquise par un, comment on dit, un siège. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand ils faisaient les guerres à l'époque, ils amenaient tous une armée, ils faisaient un siège autour de la ville. Comme ça, ils bloquaient les provisions de la ville pendant un bout de temps. À l'intérieur, ils mangeaient tout jusqu'à qu'à la fin, ça commençait la famine. Et puis après, ils envahissaient la ville et ils la gagnaient. D'accord C'est ce qu'on appelle un car comme Matsor, il nous a dit. Le Barthénora. Un matzor, savoir, comme c'était la Sarvettevette, le début du Matsor du Rushalaï. La me dit donc, « une ville qui a été, que finalement, qu'elle a, elle a été prise en, elle a été conquise. »« Cette fois-ci, la me dit, « Toutes les femmes qui se trouvent à l'intérieur, elles deviennent un, un, un propre à leur mari, parce qu'on craint qu'elles ont été violées. » Vous imaginez, c'est malheureusement très fréquent, à l'époque, des tas de questions comme ça, avec l'époque des, des Cosaques qui débarquaient dans la ville, qui s'en prenaient à tout va. Alors en théorie, après on va prendre pour la al c'est un point très important qui va nous permettre de sauver plein de situations. Mais en théorie, si on sait qu se, que les Cosaques, là, ils sont tombés sur, une, sur 100 femmes, elles deviennent toutes interdites à leur mari. Euh, toutes les Kohanotes, excusez-moi. Toutes les femmes de Cohen elles deviennent interdites, parce que c'est brut, c'est crapules, ces énergies humaines, et eh ben, vous imaginez bien, ils vont pas se retenir, ils vont trouver une femme, ça va leur dire ce qu'ils veulent, quoi, d'accord et voilà, ça c'est pour les cohannotes. Par contre, Israël bien sûr, elle est permise, parce que le maximum elle a été violée. Maintenant, le Mishnah me dit deux choses. Il y a une dans le Mishnah, une dans la Guimara, que le Bartholomew a rapporter, un point important. D'abord, je traduis le Mishnah. et Edim, par contre, s'ils ont des témoins, qu'elle n'a pas été violée, fil ou à fil ou chifra, même un esclave, même une servante, qui ne sont pas des gens normalement, qui peuvent témoigner en temps normal, cette fois-ci, Arei Elo Nehemanim, cette fois-ci, ils pourront témoigner pour ce témoignage. Ramim, ils ont fait... Beshvuya Hekelu, ils ont fait une permission, une ils ont donné une façon de croire, en fait, pour les, toutes les lois de captivité, parce qu'une femme qui est prise en captivité, c'est, en théorie, elle ne devrait pas être interdite, parce qu'elle a une cheskat tahara, elle est, en théorie, si on va selon les lois strictes, en fait, de la Torah, les, clés, les règles pour trancher des spécotes, en fait, elle est censée être propre, parce qu'elle est née propre, elle reste propre, jusqu'à preuve du contraire. Dans le doute, on ne dit pas que c'est choses elles sont devenues interdites, parce que les choses en sont une chazaka. Oui. Une présomption que, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on présume que les choses sont restées. Seulement, Chachamim ont fait une khumra par rapport aux yichous du peuple israël et spécialement des Kohanim. Donc, ils ont dit que non, on va, on, on va quand même l'interdire. Mais, mais puisque Chachamim, c'est eux qui ont décrété cet interdit, alors ils ont aussi décrété une permission. Ça, c'était ça un. Même si c'est un esclave, même si c'est une servante, on les croit quand même à Réloun et Manim. Ok, je me fais une petite pause d'abord, je vous dis tout ce qui est, ce qui est écrit dans le porte noir. un point super important aussi, c'est que tout le problème qu'on va craindre qu'elles ont été violées, c'est que c est certain que la femme elle est tombée nez à nez avec les Cosaques, qui sont passés devant elle. Mais si toutefois il y a une planque dans la maison, alors on va commencer à y aller doucement. S'il y a une planque pour une femme dans la maison, on sait que, le, que, le, que les Cosaques sont rentrés dans cette maison, mais il y a une, un endroit où est-ce que la femme elle a pu se cacher sans qu'on la voie. Elle n'a pas été en contact direct avec le, avec la, euh, le, le monstre. Et bien dans ce cas là, elle est crue parce que comme elle est une skatara, on dit juste que si s'il si est tombé sur toi, c'est sûr qu'il c'est probable qu'il a qu'il abusé. On interdit. Mais si on des preuves, il est probable qu'il est bichlal pas tombé sur elle. Il y avait une chambre qui était fermée à clé que qu'il n'est pas rentré dedans. On ne sait pas qui avait dans cette chambre. La femme elle est crue de dire que j'étais dedans. Et puisque la femme elle est crue de dire qu'elle était dedans, elle peut même dire ensuite que sachez qu'en réalité je suis emmené avec le Kozak, mais il ne m'a pas touché parce qu'en fait j'aurais pu, croyez-moi, parce que Migo, comme on avait appris Migo, parce que si je voulais me remontir, vous mentir, je, je vous aurais dit que, que j'étais directement dans la chambre. Alors sachez que moi j'ai vu le Kozak, et j il n'a pas abusé de moi, et même mieux que ça. Même s'il y a une plante pour une seule femme, on va sauver les dix femmes, parce que chacune indépendamment aurait pu dire cette super phrase de dire que ah, c'était moi en réalité qui était dans la chambre euh, enfermée, que sans qu'il dans l'armoire caché, sans qu'il m'a vu. Puisque, même s'il y a une seule planque, c'est sûr qu'elle en, en avait neuf qui étaient dans sa tête et une seule qui a réussi à se cacher, au mieux, malgré tout, chacune indépendamment, elle vient, elle prétend me dit, écoutez, euh, moi, je, si je vous dis que j'étais dans la planque, vous me croyez, parce qu'il n'y a, y a, a pas le même de hein. sachez qu'en été, je suis tombé avec le Cosa qui m'a pas touché, d'accord, ça c'est le, donc finalement c'est une grande, c'est une grande datsala quand même, on a deux hâtes salotes, en fait, de deux manières de, de sauver la, ces pauvres femmes là, qui étaient avec, euh, avec les, les, les monstres en Pologne et en Russie, qui débarquaient qui dans la ville et qui pillaient tout et qui abusaient de tout. Ça a quand même deux points importants pour continuer à permettre même les koanotes, dans la mesure où la femme, elle peut facilement dire que je me suis cassé sous le lit, elle m'a pas vu. D'accord À une exception qu'il y a eu dans l'histoire, c'est avec Hiroshima, ce qu'on va voir avec la, la fin de la Mishnah. D'accord Donc, deux permissions. Une, d'une part, s'il y a une planque, on peut dire qu'elle qu était dans cette planque. Et donc, de ce fait, elle a un amigo, qu'elle est crue de dire qu'elle qu n'a pas été abusée. Et deuxièmement, on craint, on croit, même un esclave, même une chifra, on les croit pour dire qu'ils n'ont pas été abusés. Okay Par contre, celui de la Mishnah, Un homme n'est pas cru pour lui-même. Ça implique deux choses. Une chose essentielle, c'est d'abord qu'un homme ne peut pas témoigner, lui, sur sa femme. D'accord Pour quelle raison Parce que lorsque je témoigne pour ma femme, c'est pour que je puisse moi continuer. Si je suis Cohen, c'est pour que je puisse la permettre. Or, je ne peux pas témoigner pour moi. Je peux témoigner pour la voisine, mais je ne peux pas témoigner pour moi. Donc, un homme ne peut pas témoigner sur elle. Et, et, et, et, et, et, et, et mieux que ça, si un homme qui témoigne sur une femme qui a été permise, un Cohen qui vient qui nous dit quand les goïmes go sont venus, moi j'ai vu cette femme-là, elle n'a pas été touchée. En tout cas, on pouvait le croire. Mais maintenant, on va lui interdire de se marier avec cette femme, parce que si jamais tu vas te marier avec elle, en on va, va souvenir que quand tu as parlé, que tu as dit qu'elle était propre, c'est parce que tu louchais déjà sur elle, que tu la voulais. D'accord Et maintenant, on continue avec le suite de la Mishnah. Ben Adam ne d'Asmo, donc un homme n'est pas cru pour lui-même, pour ce qui le concerne à lui, si jamais c'est pour permettre sa propre femme. Amar ben Akatsav. Il nous a raconté Ebizraharia ben Akatsav qui était en Detanaïm, qui était lors de la conquête de Yerushalayim par les Romains. Amaonazé, je jure par ce, cette demeure, là où il y avait le baptême Gdash. L'ozazayada sa main, la main de ma femme, n'a pas bougé de sa main, de ma propre main. Je lui tenais la main. Mishá'a, Shaniq Nisnu, goyim Shalaim, depuis le moment que les goyim sont entrés à Hirun Shalaim, jusqu'à ce qu'ils sont ressortis, c'est-à-dire en fait, lui il était Cohen, Rabbi ben Benakatsav, il était Cohen. Et il nous dit, je vous assure, que ma femme, pendant que tous les Goïm sont entrés à Hirun j'étais avec ma femme, il n'y en a pas un seul qui s'approchait d'elle. Je ne lui pas lâché la main. Amrolo, ils ont rétorqué un homme n'avait pas cru sur lui-même. De ce fait, ils lui ont interdit sa femme pour la suite. Parce que toi, tu es Cohen. Et sa femme, il y a eu des goïmes des qui sont venus. Et dans la mesure où maintenant on sait que les goïmes, ils sont tombés néanés avec elle, il faut un témoignage. Or, le mari, il ne peut pas témoigner pour sa femme. Et dans ce cas-là, la gloire nous raconte qu'en fait, il s'est séparé de sa femme. Ils habitaient dans la même maison. C'était toute une histoire. Parce qu'ils dans dans, exactement ils devait habiter dans le même, la même demeure, parce qu'ils avaient des enfants, entre eux. La femme, elle rentrait à la maison, elle s'occupait des enfants, et lui, il s'était fait une petite, euh, une petite maisonnette à l'entrée de la maison en, en dehors, pour qu'ils dorment dedans, comme ça, il n'y a pas de vie route parce que si reposait une maison interdite, vous ne voulait pas transgresser cette parole. Et comme ça, ils éduquaient leurs enfants, sans jamais s'isoler les deux ensemble. Force très dure, malheureusement, ça arrivait des fois. Maintenant, question intéressante quand même, mais quoi il ne pouvait pas nous raconter que sa femme, en réalité, elle était cachée, elle était cachée dans une armoire et qu'on a dû croire, et là, sur ça, la gloire, nous répond que non. La Que quand les goïms, ils ont conquis Yerushalayim, ils ont réussi à mettre la main et les yeux, et ont dominer tous les points les plus cachés de Yerushalayim. Et de ce fait, alors, lors de cette conquête-là, c'était impossible de prétendre qu'il a réussi à cacher sa femme, d'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de kol Koltou V'sala.